Au Cambodge, il y a une rivière qui change de sens deux fois par an. Au printemps et en été, la fonte des neiges et des glaciers de l'Himalaya fait grossir le fleuve Mekong. Cette période coïncide avec la mousson, ou saison des pluies, et toute cette eau fait que le fleuve entre en crue. À un endroit, le fleuve se divise et tandis qu'une partie de l'eau va se jeter dans la mer, le reste se déverse dans le lac Tonle Les Sables. La profondeur du lac passe alors de 1 mètre à 9m et sa surface est multipliée par 6. Lorsque l'hiver et la saison sèche arrivent, le niveau du Mekong baisse et le cours de la rivière Tonle Les s'inverse de sorte que c'est maintenant l'eau du lac qui se déverse dans le Mekong. Cette particularité favorise la biodiversité et la reproduction des poissons. La pêche y est donc très importante et les poissons pêchés dans le thon de l'essable servent à l'alimentation de tout le Cambodge. Aujourd'hui, cette biodiversité est mise en danger par la surpêche et la déforestation autour du lac, mais aussi par la Chine qui construit de nombreux barrages en amont du Mekong, ce qui fait baisser le niveau du lac de plus en plus et risque de l'assécher.